Déployer un nouvel outil représente un enjeu sur le plan opérationnel et des risques sur le plan de la continuité des services et de l'adhésion des salariés. La réussite repose largement sur la qualité de l'accompagnement de toutes les parties prenantes, à savoir vos process owners, vos key users, les relais de management et bien sûr les utilisateurs. Et cet accompagnement doit être dans la durée. Permettre la prise de conscience qu'un changement arrive, laisser s'exprimer les appréhensions les résistances, et rassurer sans survendre. Développer les nouvelles compétences en rendant acteur par une pédagogie qui implique. Associer les utilisateurs à la recherche des derniers réglages avant et après une bascule informatique, autant d'étapes qu'il faut accepter, bien marquer et surtout accompagner. C'est en plaçant l'utilisateur au centre de votre analyse et de vos actions que vous réussirez à transformer les compétences acquises en performances opérationnelles.